Coucou les petits loulous Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de mots qui se prononcent O dans la langue française. Alors aujourd'hui, on va faire un top 10 des meilleurs mots qui se prononcent O. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, O, car le septième va vous surprendre. Numéro 1 O Numéro 2 Oh. Numéro 3. Oh. Numéro 4. Oh. Numéro 5. Oh. Numéro 6. Oh. Numéro 7. Sardine. En effet. La sardine, Sardina pilchardus, est une espèce de poisson de la famille des Clupeidae, qui comprend également le hareng, l'allose, l'etmalose, le rasoir et les sardinelles. Selon la région, elle prend les noms de Célan, Inchara Ilchard, Royan, Sarda, ou l'Allemagne. C'est la seule espèce de son genre. Son nom provient de la sardanitaire. Le qui avait remarqué qu'elle abondait dans ses eaux côtières. Ce n'est pas une espèce considérée comme menacée. Mais à la suite d'une surpêche, surexploitation de la ressource, elle a fortement régressé dans une grande partie de son aire de répartition, où elle était très abondante jusqu'au début du XXe siècle, en baie de Douarnenez, en France, par exemple, où elle a fait vivre plusieurs milliers de pêcheurs et ouvrières de conserverie. Douarnenez est une commune bretonne du Finistère qui fut longtemps le premier port de pêche mondial de la sardine et précurseur en matière de industrielle de poisson. D'après santé magazine.fr, la sardine est riche en protéines car elle fournit des coenzymes Q10. Ainsi, il faut donc en consommer environ 1 kg par jour pour une femme de 60 kg. Manger cette quantité de sardine correspond environ à un complément alimentaire. Elle est aussi riche en oméga-3, substance bénéfique puisqu'on la voit souvent dans les pubs pour le beurre. Elle préserve la santé cardiovasculaire, favorise la prévention de l'ostéoporose en apportant phosphore et vitamine D. Elle permet de lutter contre l'anémie, les bracassés et guérit le cancer. C'est donc un met de choix pour quiconque se soucie de sa santé. De plus, d'après Magnétothérapie.fr, FR, les sardines sont un des aliments qui permettent de combler les inflammations magnétiques de pair avec l'eau magnétisée, le chocolat noir et les céréales. Un au chocolat noir et à la sardine est donc recommandé chaque matin pour aider à repousser les douleurs magnétiques. Numéro 7. Oh. Numéro 8. Oh. Numéro 9. Oh. Numéro 10. Oh. Numéro 11. Oh. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 des meilleurs mots qui se prononcent Oh. On se retrouve une prochaine fois pour une vidéo concernant les effets des bombes à IEM sur les lavabos. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt